Je vais faire comme ça que ça ne tournait même pas. Il y a même quoi, non? 50 ans dans l'obscurantisme, je vais m'en sortir. Ah, oh, ça va aller, ça va aller. Ah.